Bonjour Jean-Sébastien. Oui, bonjour Anthony. Alors ma question aujourd'hui, euh, c'est est-ce euh, que est-ce au, au niveau des investisseurs finaux, est-ce que vous observez euh, une évolution en matière d'attente client Oui, tout à fait. On observe une forte évolution de la part des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, qui aujourd'hui réclament un sens à leur épargne. En fait, la performance euh, est considérée aujourd'hui comme une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour que les gens vous confient leur argent. Alors, -ce que, quelles sont leurs attentes, du coup, leurs nouvelles attentes Alors, euh, leurs nouvelles attentes est que l'épargne ait un sens, et donc que ce sens soit en corrélation avec leurs ambitions et a, avec leur façon de vivre. Donc, pour certains, il va falloir que le sens soit un sens de protection de la planète, pour d'autres, une protection sociale, et pour ceux qui viennent chez nous, évidemment, le sens est que nos investissements permettent de favoriser les entreprises qui mettent les clients en avant et qui font tout pour favoriser les clients. Alors, ah, mais qu'est-ce qui fait que ces attentes euh, aient changé Alors, ces attentes ont changé pour deux raisons. La première, c'est que plusieurs années de hausse font que la performance est considérée comme quelque chose d'acquis. En fait, les, les investisseurs considèrent qu'en plaçant de l'argent sur les marchés, ils vont avoir euh, une appréciation. Donc ça, évidemment, euh, c'est un petit peu dangereux, mais euh, c'est quelque chose que, dont on a l'habitude euh, depuis maintenant 20 ans. Les choses... Euh, comme ça, les cycles haussiers engendrent des comportements un peu délétères en termes d'attente financière. La deuxième chose, c'est que euh, bah, les investisseurs se disent que euh, la révolution numérique aujourd'hui apporte de la transparence et permet justement de savoir pourquoi ils payent des frais de gestion. et Donc à partir du moment où ils considèrent que la hausse est facile à répliquer, mmh. ils veulent en plus que leur argent ait une utilité et serve à quelque chose et que les gérants de leur épargne leur démontre qu'ils ont une utilité dans ce monde. Donc c'est une, une bonne nouvelle, ça, Jean-Sébastien. Ça veut dire que oui. le client particulier euh, pourrait enfin s'intéresser à son épargne Tout à fait. Alors jusqu'ici, il s'y a intéressé. Hein, euh, D'abord parce qu'il avait besoin de protection pour son épargne, parce qu'il pouvait s'inquiéter sur sa retraite. Hein, euh, et puis il avait besoin de rendement pour son épargne. Euh, déjà pour faire face à l'inflation, et puis quand il n'y a plus d'inflation, bah, pour faire face justement à ces retraites lointaines. Euh, mais euh, au-delà de ce sens, aujourd'hui, investisseurs particuliers et institutionnels hein, euh, euh, demandent un sens global à l'épargne hein, et veulent que l'argent serve à quelque chose. On voit même euh, dans les pays qui ont de fortes épargnes, hein, comme les, les émirs saoudiens, euh, on, on voit que c'est en train de changer et que ces gens-là veulent donner du sens à leur épargne. Donc même les gens qui ont des revenus très importants veulent aujourd'hui faire de leur épargne quelque chose qui soit utile à la planète ou à leur on va dire à leur pays ou à leur famille. Très bien, merci beaucoup Jean Sébastien. Merci.